Et le balle de la non? de la de de de waay kéro état binou mu del del del ben sponsor rek nek fa waay dan fadjnako du deug combat bi ne sponsor yi oui c'est je suis un peu malade. L'onazbet. Lona's bet Nous avons un sponsor qui des Nous Nous un débat Nous avons un Nous avons Nous Nous avons un Nous ñi nga xamni moy amateur yi goor ñewal suko defé nga daldi wax gis gis bi am ci affiche bi xam nga ni dañuy faral di gaston bu teggone digënte di wak diw lolu combat gaston tegg ko ñu bëgg mu gaston tegg ko ñu bëgg mu maye biye gaston moy sukotege teggé amateur ñew jënd biye sanse ba rafet ñew sétal donc goor a un président des amateurs assistance le grand champion nous grand confiance nous nous avant tout son père Gaston Bengue bivouard le parce que le Gaston Bengue son papa symbole un qui icône le qui tu as une voiture de des références parce que affiché a matérié beaucoup de choses ben nous qu'on Nous la maman un décore c'est bric démolition qui a des Am de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 je vous y soutenir les aussi nous lènent, aussi lancer message. Nous allons appuyer votre lambu. Deux remercier aussi sponsorées moyi. Quinze hamettes et nous De Saint-Dié à la de Sénégal, diaspora. Parce que t'as existé n'est que ni n'est niveau bohameinte. Adoune les nous Parce que, nous quoi est jeune aïchon l'année, ni quoi aussi, encore une fois, nous que nous sommes au Sénégal et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons nous de nous nous nous nous nous sommes nous nous nous il qui de des en de que les gens qui de les de les les kribordongi ni goko gaston production joxe avansam agrelikam mokoy lek ak mbokam ak ñi ci supporter bu ci xex bañu gañ la say mbokay son rek wala lélék sa nga mbeur mu am pas pas deug deug deug mo xamni day sol dalam ñew massawisi la wala dimbali la wala lélé du ci gis ño xamni do sax gis mbeur ma supporter on sait amateurs supporters. supporters. supporters. Abdullah, bala ma lay jox kaddu gui dama la torop torop parce que bi ah le y a du références. Il y a des références. qui y a des références. de y Il y a des références. Il y a Il a des références. Il y Il a des Il y a des qui a des références. Il y a Il y a des combat je la fini Je ga que di nous avons dit que on a dit que les gens combat, sont pas les plus importants. Ils sont les plus importants ni suis un athlète de le suivre c'est tu sais, tu sais, système d'animation il y a les qui le exemple génération il y a qui le nous sommes des sportifs sport euh esprit sain saint dans un corps saint mm. d'abord pour pour être un sportif d'abord nous faisons des normal les grands bosqueurs comme Flow Flau et Oscar Diallo, ils ne peuvent pas. Quand tu n'es pas allé des travail, tu ne sport pas aller au travail. Tu ne peux pas aller au travail. Tu ne mu nek lo xamne tay pour suñu rakay yi toog la pour le bien-être des lutteurs moma modlo wak ñeneen ak ñeneen sama adversaire yeb dañ may jappalé mais lolu ça n'a rien à voir avec la lutte beuri affaire de jom la xola mais xola bu sérieux la bo xamne tay bo ci amé faqasal war nga am ci safane da ngay rousse te mbeur il faut nga nekk ko am jom foule ko am personnel pour nga def ko lolu ça n'a rien à voir Sympathie bignam, c'est en dehors de la lutte. C'est une association. Mais ça n'a rien à voir avec l'ambe. Mmh. L'UTAI, affaire de foule à Fayda. Mon Dieu, si personne ne veut avec Angleterre. Mmh. Non, beaucoup. Vous dites Pombé terre la langue? Non, beaucoup. Vous dites Angleterre de la Non, oui, Ça n'a rien à voir. Nous avons le cirque l'ordre qu'on a à l'homme raffiné. Il y a une affaire. a une affaire. Parce que je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je face là. grand zone zone b non je suis la rue 19, angle 24, du do rue 19, hôpital Abbas. Je suis venu à la rue 19, Je suis à Je suis à Je suis si vous avez un combat, vous avez combat. Vous la un et qu'il fasse face tout court, mais fasse la Mais il fasse face à l'eau. Il fasse face à l'eau. Il fasse le fasse parce que Giri Bordeaux, Giri que gauche, droite, esquive, ouais, à nous disons que ne Est-ce que fait La la je suis venu Je ne venu à la maison. Je ne venu pas la maison. Je suis venu à la maison. Je la Je suis la Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. mais la maison. Je suis venu à la Je suis venu à Je acharné aux adversaires frère katanka tchanka mais lundi soir et tout le 7 août adversaire de minuit maillot inchallah rabbi maillot duo que pour qu'ils supportent et aux équipes face duo que pour qu'ils supportent et gris bordeaux. A à fou mon nez que ce petit parce que jasper a dit le combat bilingue impliqué au trop du tout au sommet carré du bois pour soins de dames comme un nickel bacanté combat bidouf qui d'être étonné mais comme nous ne les Dakar, nous sommes les en de de combat de comme président comme maire, maire Combat, combat le petit Aïti, meti meti mette, mette, mette, mette. Combabi, il faut que de mon président, avec Jussoulakon et tant d'autres, on y a beaucoup de gens qui sont en train de se débrouiller. Combabi, combabi, on y a la de de se débrouiller. Combabi, de gens de il y a une bouton de Ramsat, doit distinguer les bases de de de la de